Salut à tous bande d'internautes et bienvenue dans cette nouvelle chronique qui va vous parler de séries télé. Et avant que vous ne me hurliez au visage qu'il y en a assez des nouvelles chroniques, laissez-moi vous présenter le petit concept de l'émission. Tout d'abord, je ne suis pas dans la capacité de voir la totalité des sorties télévisuelles récentes, et celles-ci ne sont pas forcément synonymes d'inspiration pour moi. Il m'arrivera donc de revenir sur certaines d'entre elles déjà terminées, mais qui suscitent chez moi un intérêt certain, et je me ferai un plaisir de vous le partager. Mais surtout, si vous vous intéressez un temps, soit peu aux séries télé, vous devez connaître aussi bien que moi cette maladie grave pullulant sur le net à chaque nouvelle sortie d'épisode. Je veux bien sûr parler... du spoil Du coup, afin d'éviter au maximum d'être responsable de l'étendue de ce fléau, je vous présenterai donc le premier épisode de chaque série traitée, avant de vous donner mon avis sur l'ensemble de cette dernière. Et heureusement, sinon, le titre de l'émission n'aurait plus aucun sens. Le tout enrobé d'une petite thématique en lien avec la série, venant pimenter ce concept qui vous semble déjà tout à fait classique. Voilà, les présentations sont faites, le popcorn est encore chaud et la bière coule à flot. Passons alors à la série du jour, mesdames, messieurs, bienvenue dans Pilote Et action The Leftovers est une série américaine créée par Damon Lindelof et Tom Perrotta, ce dernier étant l'auteur du roman du même nom que je n'ai pas lu, diffusé sur HBO cet été 2014. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi dire deux mots sur HBO. Cette chaîne, câblée, née dans les années 70, était à la base portée sur le sport et le cinéma, en proposant des films récents tout juste sortis des salles obscures, ou tout du moins inédits à la télévision, d'où son nom, Home Box Office. Et si à ce moment-là de la vidéo vous dites que ça vous fait une belle jambe, bah vous avez peut-être raison. En fait, HBO a su nous proposer à un moment où le sitcom connaissait son âge d'or, en France, on avait ça! <t 'en> Parfois je remercie ma grande sœur de ne pas exister. Donc nous proposer des séries sachant à la fois attirer le regard de la critique avec Oz par exemple et son univers carcéral étouffant et violent, en gros les séries que personne ne voulait, et celui du public avec des shows encore ultra populaires aujourd'hui tels que Sex and the City. Cette politique couplant séries d'auteurs avec d'autres plus grands publics semble avoir porté ses fruits. Car aujourd'hui la chaîne se paye même le luxe de mélanger les deux genres en portant à l'écran des histoires complexes dans des séries à gros budget. Le cas de Game of Thrones est tout de même très significatif. Bref, malgré quelques petits ratés comme Rome, par exemple, qui avait un budget beaucoup trop important pour son audience, la sortie d'une nouvelle licence estampillée HBO reste un événement, car la qualité de l'écriture et de réalisation est souvent au rendez-vous. Et c'est donc en juin 2014 que nous retrouvons la dernière année de la chaîne, j'ai nommé The Leftovers. La série se déroule dans la petite ville de Mapleton, où tout s'y passe pour le mieux dans le meilleur des mondes, les gens voient la laverie et font les courses, quand soudain... Un caddie qui bouge tout seul Mais en fait, non, car on apprend deux minutes plus tard que 2% de la population mondiale s'est tout bonnement évaporé. Ah bon Bah ça va alors. Et pour tous ceux qui s'attendaient à voir un défilé d'événements surnaturels aléatoires, je pense qu'il est de ma responsabilité de vous avouer que vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Car en effet, après une ellipse temporelle de 3 ans, juste le temps d'un générique tout droit sorti de la chapelle Sixtine, la série s'attarde sur la petite famille du shérif Kevin Garvey, vivant seul avec sa fille mi suicidaire mi-dépressive, après que son fils se soit lâchement barré dans une secte dirigée par un gourou mystérieux débordant de très mauvaises intentions. <rire> ah, la vie est une... Bref, vous l'avez compris, dans ce monde, rien ne va plus, car les chiens se font abattre, les gens se baladent à poil dans la rue, sautent du cinquième étage au ralenti et organisent des prières chelous en pleine salle de cours. Ce que l'on pourrait définir comme un monde où il fait bon vivre. Parallèlement à ça, on suit la petite vie tranquille d'une autre secte tout aussi sympathique, remplie de gens tout de blanc vêtus, ayant fait vœu de silence et se fumant 15 paquets de clubs chacun par jour. Bon, je pense que vous l'avez déjà deviné, mais je préfère quand même vous prévenir, si vous attendiez de la légèreté, ou alors si vous passez un mauvais moment dans votre existence, évitez absolument The Leftovers j'ai pas trop envie d'avoir un mort sur la conscience dès le premier épisode. En fait, je pense qu'il faut considérer la série comme une expérience, une expérience vicieuse qui vous mettra au défi de supporter une dizaine d'heures durant, une ambiance froide comme un hiver sibérien, et aussi triste qu'un chiot paraplégique atteint de sarcoïdose. Mais attention ne pas vous méprendre, quand je dis triste, je ne veux pas dire tire-larme. Alors que ce dernier a tendance à provoquer chez moi des crises incontrôlées d'Urticaire, car faisant tout son possible pour qu'une situation vous arrache un maximum de votre liquide lacrymal, ici c'est l'ensemble général de l'œuvre qui est morose. En fait, The Leftovers est une série dont le thème principal est le deuil, la question étant de savoir comment une population donnée, ici la ville de Mapleton prise en tant que témoin, réagit à une perte de proches après un événement inexpliqué. Alors que certaines personnes s'attachent à ne pas oublier, allant jusqu'à créer une journée de commémoration, D'autres, bien au contraire, abandonnent tout ressenti. Les cigarettes du groupe passionné de linge blanc représentant certainement l'espoir de retrouver les disparus en fumée. Enfin, je suppose. Et au milieu de tout ça, nous retrouvons notre shérif père de famille qui a beaucoup trop la classe avec ses lunettes, faisant son possible pour garder un semblant de normalité dans sa ville, comme dans sa vie, alors que bah, finalement, bah, tout s'effondre autour de lui. Tout ceci vous semble flou et obscur Et bah vous avez raison. La série est souvent comparée avec Lost, que vous connaissez certainement tous, et ceci pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est créée, comme je disais tout à l'heure, par Damon Lindelof, qui n'est autre que le scénariste de Lost, mais surtout parce que la série arrive à nous perdre dès les premiers instants de l'épisode pilote. Ce n'est qu'à partir d'un certain temps d'adaptation que le spectateur pourra reprendre un minimum pied et suivre aussi sereinement que possible la suite de l'intrigue. Ah oui, je vous ai pas dit, The Leftovers fait partie de ces séries posant plus de questions au fur et à mesure de l'intrigue qu'il n'y répond. Un peu comme ce qu'on a reproché à Lost à l'époque. Pour ma part, j'ai vraiment beaucoup aimé les péripéties des naufragés. Non pas parce qu'ils me laissaient dans l'expectative d'une éventuelle réponse à un mystère mystérieux de la mort, mais parce que les scénaristes arrivaient à me plonger dans une sorte d'énorme délire assumant jusqu'au bout son statut de gros trip absurde sous psychotrope. Non parce que franchement les gars, vous attendiez sincèrement une réponse logique à tout ça Malgré le fait que le cadre général de The Leftovers soit des années-lumière d'une île déserte, je pense effectivement que ces deux séries ne sont pas différentes l'une de l'autre. Elles mettent à l'épreuve la capacité des protagonistes, comme celle du spectateur, à garder les pieds à terre alors que tout semble ne plus avoir de sens autour d'eux, et de ce fait les pousser à réfléchir à leur existence et ainsi trouver un sens à leur vie. Chouette Pour terminer, je dirais que cette série n'est pas à mettre entre toutes les mains, tout dépend de ce que vous cherchez en fait. Si vous attendez à passer un moment chaleureux auprès du feu pendant que votre chat ronronne allègrement dans vos bras, Passez votre chemin. Mais si au contraire vous n'avez pas peur de tomber dans une profonde dépression avant de retourner vivre chez vos parents, eh ben je ne saurais que vous la conseiller. Car cette série répond entièrement au cahier des charges des bonnes séries HBO, en fait j'irai même plus loin dans ma démarche, car les séries HBO ne sont plus que de simples séries HBO, c'est du HBO tout court. Et c'est d'autant plus vrai que la chaîne suit désormais tout le processus de création d'une série, alors que d'autres se contentent juste de l'achat d'une licence avant de la diffuser. Alors certes l'hégémonie de la chaîne est aujourd'hui incontestable, et toute nouvelle production de sa part est directement élevée au grade de série qui déchire. C'est juste au-dessus de série de ouf, du coup parler de risque est un peu déplacé, mais tout de même Je trouve que HBO a encore une fois réussi à se démarquer du catalogue des séries actuelles, sans parler de la saison estivale, qui est souvent synonyme de divertissement léger. Maintenant de là à savoir si je vais attendre l'année prochaine le premier épisode de la saison 2 de The Leftovers, je répondrai sans hésitation et avec un enthousiasme non modéré, oh que oui bordel de... Chouette